Maçonnerie des Génoises, explication par dessin 3 trois dimensions. La première opération consiste à effectuer de petits coffrages grâce à des panneaux que l'on va installer entre les fermettes. Ils permettront de maintenir le mortier. Ensuite, nous installerons des règles en aluminium sur les arêtes des murs. Elles seront maintenues par des chevillettes. Installées bien de niveau, elles permettront une pose rectiligne et un alignement parfait des premières tuiles. Nous commencerons la pose des premières tuiles par l'angle sortant du bâtiment. Les tuiles auront un débord de 11 cm par rapport à l'arête du mur. En fonction de cette donnée, nous découperons les tuiles comme ceci pour le premier rang. Nous les présenterons ensuite à sec pour bien vérifier et marquer leur emplacement. Les tuiles sont maintenant découpées, nous sommes prêts pour la pose de ce premier rang. Nous scellerons donc en premier les briques de l'angle sortant en utilisant un mélange de mortier, sable, ciment et juste l'eau nécessaire pour que le mortier soit relativement sec. Nous continuons donc à sceller ces premières tuiles sur toutes les façades. Au fur et à mesure de l'avancement, nous remplissons de mortier le dessus des tuiles que nous arrasons à fleur de la tuile. Lorsque ce premier rang est terminé, nous passons à la mise en place des pare-feuilles. Ils déborderont de 3 cm par rapport aux premières tuiles. Nous commencerons encore une fois par l'angle sortant du bâtiment. Nous les collerons avec de la colle forte pour carrelage d'extérieur. Lorsque tous les pare sont mis en place, nous passons au deuxième et dernier rang de tuiles. Nous procédons, comme pour le premier rang, au découpage des tuiles qui formeront l'angle sortant du second rang. Nous les présentons et marquons leur emplacement avant le scellement définitif. Comme pour le premier rang, les tuiles déborderont de 11 cm par rapport au pare-feuille. Dans l'angle rentrant, les tuiles sont juste à poser, il n'y a donc pas besoin de découpe. Nous allons passer maintenant à la dernière phase qui consiste à effectuer une arase qui partira à fleur des tuiles jusqu'à 1 cm au-dessous de l'axe du talon des fermettes. Pour finir, nous mettrons en place les pattes de fixation des chenots. Nous les fixons sur la rase à l'aide de chevilles et de vis en les espaçant d'un mètre environ. Nous enlevons ensuite les règles et les chevillettes et les génoises nous apparaissent enfin avec leur aspect définitif. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtirsa sa maisonnet ou bâtirsa sa -maison